Bonsoir, bonsoir à la famille Général 5 Étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Serré, parti politique, Fayam Lansana Kuyate, Ousmane Kaba et consort. Nous sommes déjà vers la fin. On vous a déjà dit, personne ne va forcer le CNRD d'aller au dialogue. Ce pays-là appartient à tout le monde. Personne n'a mandaté le bandit Mamadou Doumbouya de, de faire le coup d'État. C'est la force qui arrête la force. Donc, ceux qui pensent que, regardez ces, ces petits partis-là, qu'on qu a on fait appel aux autres, c'est qu'eux, ils ne seront pas importants. C'est-à-dire, tout leur souhait, c'est de détruire le RPG arc-en-ciel, détruire UFDG ANAD, détruire UFR. Et là, ils sont contents. Et comme ils ont compris maintenant que le CNRD, ils ont vraiment peur des forces vives, que non, eux aussi, ils vont projeter des manifestations. Mais, sortez Nous, on s'en fout de vous. Abdul Souma, merci, bonjour à tout le monde. Si vous voulez manifester, c'est votre droit. Et nous, on s'en fout de ça. Les forces vives, ils s'en foutent de vous. Vous voulez sortir, sortez. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui les partis représentatifs en Guinée le RPG Arc-en-Ciel, UF, UF, UF, UFDG, ANAD, UFR, FNDC et les autres. Maintenant qu'on est en mini et manifesté-manet, ils vont manifester parce que le CNRD donne de l'importance aux autres. Sortez, vous allez manifester. Nous, on s'en fout. On verra si vous êtes écoutés dans ce pays-là. De la manière vous allez manifester, on va voir. Sortez, vous allez manifester. Des gens qui n'ont même pas d'assemblée. De siège. Ils vont venir se flanquer. Non, ils vont manifester. Au mini, vous allez manifester. Personne n'a besoin de vous. Personne n'a besoin de vous. Si vous pensez qu'on va venir vous, vous demander, adhérer, ne sortez pas. Sortez, c'est tout ce que nous, nous voulons. Comme aujourd'hui, ils ont compris leurs intérêts sont, euh, sont menacés. Ils ont compris que leurs intérêts sont menacés, donc il faut sortir. Merci, merci à Amitourama. Donc c'est la situation du pays, on vous a dit, ils sont dos au mur. Ils sont paniqués. C'est ce Yomuna. Mamadi Doumbouya, Agaro. Mamadi Doumbouya, actuellement, regardez le bandit. Il met des radars aujourd'hui. Bandit Ambaragaro, devant le palais Mohamed V, Bandit Ambaragaro, il est devenu comme un rat aujourd'hui. Mamadi, Obarato, Rada. Mamadi, hé, hey, tu peux pas venir prendre le pays là en otage. Voilà, à casser Mandela, vive les forces, vive. Parce que d'autres c'était ça, il faut casser l'élan des partis politiques, et là comme ça, les bandits vont s'installer. Hé, hey, vous n'allez pas rester. Vous allez mal finir, c'est ce, ce que vous ne voulez pas entendre. Vous allez mal finir. Les Guinéens sont déçus de vous. Quand vous avez voulu écouter les petits partis là, vous allez venir mettre le docteur Kassori en prison. Les bandits sont en train de voler à longueur de journée. Vous êtes en train de construire. Matin, midi, soir. Allo, Dankana, la Guinée, La Guinée Kadi Dongwe Boréna na Dankarikwa. quoi. est en abangitife. Ils ont amené toutes leurs familles à l'étranger. Ils sortent des milliers de dollars envoyés à leur famille. Autant Ali Touré. étant t'en dit, il t'a Dougulana la Toi, tu as envoyé ta famille. Ta femme est en France aujourd'hui. Il dit la dernière fois. Temedi, Agi, dit 300 000. Et t'en Ali. Toi, tu viens dire que Dr Kassouri. Qu'il voit, il entend que même s'il est malade, il va comparer de gré ou de force. Aura dans dit, Kadiya, a n'a pas. Aura donc Kadia. Si Docteur Kassori, l'honorable Amadou Damoro, si ceux-ci voulaient fuir, s'ils se reprochaient de quelqu quelque chose, ils allaient partir à l'ambassade. Mais il Docteur Kassori n'est même pas loin de l'ambassade. L'honorable Ahmad Damaro n'était pas loin de l'ambassade. Ils pouvaient tous partir, mais ils ne se reprochent de rien. Ils ne vont pas fuir la Guinée. C'est pourquoi ils sont restés. Vous avez peur de ces leaders. Quelqu'un qui est en prison, c'est ce qu'on dit. Kabri moi, n'a pas peur de couteau. Oh, M. Falama, donc, Kassou Kassouli Besson. Oh, bah, raï Rabi. Oh, bah, ou, il t'a Ali Touré. Tu dis qu'il a volé 46 millions. N'a fait go. Ou, ou, les Falama dans le cadre dit. Autant, M. Falama, vous voulez qu'on vous respecte Autant respect, Kolo Autant respect, Kolo Vous avez dit, c'est 46 millions. Ali Touré, tu es sorti te flanquer devant les médias. Parce que les critiques étaient énormes sur vous. Tu dis que Docteur Kassori a détourné 46 millions. Il 46 millions de dollars. Na de. Fonds de riposte. A droit. A droit. Mais il y a eu toro COVID. Pour que le partenaire ramou Mali. c'est ce qui était dans les tiroirs. Dougoula a voulu ça, Docteur Kassori. Que non Docteur Kassori a fait la banque. Que non, Docteur Kassori Bangina fait Le monsieur dit non, c'est ma banque qui a acheté. Amérique. Be. Dougoula, villageois, a mou voyager adokoko noko bank na naïra Amérique. Alitouré. Ah, eh ali touré etana fala mato même s'il veut qu'il va comparer de gré ou de force eh hey. autantaya matina. le président brésilien aujourd'hui là lula da silva qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui le mettre en prison l'humilier mais la mam faté atana na mengara to lula da silva atana na Rato. to brésil et vous voulez bien sa corruption et rayagi. Mais tout temps, même à la Guinée, Singe, Nasiga, Mamato, Guinée n'a rien hey, à faire. Et Dounia, Adam a dit que vous avez fait, mais vous avez fait, vous allez venir mentir sur les gens. Vous pensez que le pays là va rester Il y a un agnès Ndeakir, il a mis en Afrique, tous ces programmes, et vous avez kema. c'est les docteurs Kassori, Nemoufare et Doronaki. Iname Agnès, na programme, essaie Tariyamali. Essaie Tariyamali. Et t'en as-tu Et qui n'est pas le même? Autant d'ougouler, de autant de faire, autant de faire, autant de faire, autant oh, faire, autant de vos sacrifices sataniques pour endormir les Guinéens, c'est fini. Inchallah, le vin. Inchallah, le vin, vous allez sentir. Où est le Tamaragnan? Le vin, au la tombe en trucement. Les bandits m'ont tombé, les drogumatisés, des voleurs comme ça, autant tangafa, au merera, au yerabibor, etc. Les Sekouba qu'on a été ici, général Sekouba, ils ont fait leur transition. Ils n'ont pas mis les gens à la retraite. Autant 14 000 personnes. 14 000 personnes. Fonction publique, Simandou, 11 700. Qu'au tangafa, au la gineké, bah de tore. Au barat. La Guinée tambara nous. C'est-à-dire, non, un pays misérable. Parce qu'on a des tonneaux vides. Bandit d'euro langue. Cambré bas d'euro langue. Des vauriens réunis. Et c'est ce que l'on fait. Et c'est ce que l'on fait. Des tonneaux vides. Oh, -ce on fait. La Guinée ressemble à une république aujourd'hui. On n'y a mouille à Guima. c'est le président Fakonde, vous avez humilié. Moi, je vous avais dit, ces acquis-là, resteront. Que l'État soit petit. Almaria. Même Cancan la Centrale thermique. Bientôt. Si ce n'est même pas vous, c'était déjà fini. Regardez l'affaire du courant aujourd'hui à Conakry. Des incapables. Des incapables. Mettez les cœurs. Vous savez, une fois qu'ils nous voient, ils ont peur. Aujourd'hui, la communication, ça dit qu'ils ont fait leur coup d'État. Ils n'ont pas pensé. Ils ont pensé qu'aux journalistes, même le jour du coup d'État, Café, ils étaient avec eux. Mais ils n'ont pas pensé aux réseaux sociaux. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui a voulu que la majorité des, des activistes soient à l'étranger. Mouna folotou, m'a ne yira, mourapage, et ciblé et attaqué parce que Mouama megena waye. Mais au mané, non ditan, ara non dinama, au ta muñéti e bandi Ça c'est murafo narko. C'est c'est murafo narko. Vous voulez que les gens vous respectent vous ne respectez pas les, les, les aînés. Vous voulez que nous on vous respecte. Hein, vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous n'êtes que des bandits, des, des criminels. Vous voulez qu'on vous respecte? On va vous respecter sur, sur quelle base Vous n'avez pas respecté le président Fakonde. Malgré tout ce qu'il a fait pour le pays. Malgré son âge, au Mounabindja, Langoué, autant vous au respecté. Vous respectez moi. Hein sur base de quoi Autant dougoulé. Mais ça fait retraite. Bafé Nara. Qu'est-ce que vous avez apporté Bafé, Nara, qu'est-ce que vous avez apporté Personne n'a peur de vous. C'est pas les dadistes qui sont en train de juger aujourd'hui. Où est-ce que vous avez apporté L'angoué d'oroma langue. Quand vous avez apporté, de Ceux qui se sont battus, qui sont sortis, et contre La route nationale. Kaleta mais regardez tous ces projets bafoués aujourd'hui par des incompétents. Incompétents d'aujourd'hui. Vous avez dit d'aujourd'hui, je On va venir applaudir pour des vouriens. Refondation, refondation. Il y a des gens qui sa fait retraite. Et puis ils sont contents de ça. Tellement que dougoulana n'a Vous mettez les gens à la retraite. Ben il les gens à la retraite. Vous Ils ont a remplacé. Oh non, on a assaini le fichier de la fonction publique. De vous rien, tu attends des journalistes. Bar Café de Girassi. Mohamed Marana Khouni Belébele. Euh, L'autre aussi. Djaraï Girassi. Anna Yatagi. Allô, je ne sais pas comment on dit crapaud en, en soussous. Crapaud agité comme ça. là. Vous voyez déjà que des Guinéens sont assis. 14 000. Même s'il y avait des fonctionnaires fictifs, ça n'était même pas 1000. Disons 13 000. Personne. Et le salaire de, de, de ces gens-là, même s'ils ont dépassé l'âge même de la retraite, mais avant tout, ce sont des Guinéens. L'État doit créer des conditions de travail pour ces gens. Regardez les États-Unis. D'autres vont à la retraite, mais ils travaillent toujours autrement. Autant d'Ougoula, tu entends seulement des journalistes parce qu'eux, ils sont rassasiés. On leur donne des biens. Que non, euh, le ministre Yombuno, il a fait un travail remarquable. Il a assaini le fichier de la fonction publique. La Guinée, ça fait retraite. La Guinée, ça fait torre. D'autant, Dougula, journaliste, au flanque ça a Non. On est d'accord. D'autres vont à la retraite. D'autres viennent dans le marché. Mais ce que Non. Et moi, c'est fou, vous voulez, tout. Démagogie sur démagogie. Démagogie sur démagogie. Avion Bonga. Et c'est la Tunisie. Quand c'est ça seulement... Eh, hey, non, mais le Guinée, le Guinée, qui un ma, ma frère. Barrage, Kaleta, soit petit, 3 milliards, c'est-à-dire sotofé barrages, barrage sotofé les barrages, car avion bonga avion bonga a des avions bonnes, Tunisie, même Nathan, c'est dans la démagogie. Comment tu peux prendre des avions de 49 places pour aller chercher des Guinéens? 4 voyages, il y a 200 personnes là, en fait, de barrage. Mais rien en Tunisie, et en Wafé, mais c'est en euh, Dubaï, Wafé, mais Égypte. Il y a un réseau aujourd'hui qui fait souffrir nos sœurs en Égypte aujourd'hui. Là, on ne parle pas de ça. Quand il s'agit de faire de la démagogie, là, ils sont champions dans ça. Non. Voilà, Kounye. Merci. Jarai Kounye. Attends, t'es dit gonfler où les falais que le président Fakonde a donné 800 millions la dernière fois non mais n'attends pas de na na cougne, à niamouyagima, a voulé, attend gima. de voulé, cougne, il voulé, il voulé, il tant cougne, il tant gare à gérer la 800 millions, à naraba agence monduma, transfert d'argent monduma, 800 millions, presque 1 milliard nana mais tellement ma que il e voulé, il e voulé, à e présent le frère quand a non en Qu'au plus le mensonge est grand, le Guinéen il croit. Ça dit, il nous voulait donner notre foulade. Mais il nous voulait donner notre foulade. Il nous voulait donner notre foulade. Il nous voulait donner notre foulade. Mais il nous dit 80 000 dollars. Non. Il y a des barres. Au cœur, ça, il y a des barres. Et, et c'est qu'ils ont tellement peur. Et gars, Hein y dit bandier. Vous voulez que moi. Euh, il faut respecter. Dumouya, le président de qui Moi, je vous ai dit, depuis à début, Dumouya est un bandit, est un narco. Vous avez respecté Dumouya présent président, il faut qu'on le respecte. dit bandit, nous, il Lui, connaît le respect. on bandi bandi, a bandit, respect, que a bandit, mamadi Dumouya, à respecter, Mais il fait faim, Birina Babé Le président a tout fait pour ce bandit-là. A respecter respecté Il A ton goat, Bambeto. Autant Dougou la Ywara Falantambe comment de respecter le bandit Mamadi Doumbouya, narco na yete. M'a respecté Missima. Je vais le respecter sur quelle base? On a falambe. La Guinée a voté Rabé. Quand elle est Korean Abira, bandit nous ayete, m'en a respecté. Si ce n'est pas moi mon éducation, Mamadi Doumbouya, je fais ça, Manafari. Ou niamou, c'est-à-dire ceux qui sont fans de lui. Ou moussomant ma page. Mamadi, Mamadi respect Kolo. Il connaît le respect de ce bandit-là. Président Fakonde, 84 ans, à N'a pas l'État Fi sois petit, réforme. L'armée, pendant combien d'années? 11 ans. L'armée ne s'est jamais levée un jour. Au fin car mène, quand? Tout ça, le président Fakonde. Attends, bandit moi tout. Vous voulez faire la sorry, je vais augmenter. Parce qu'à à Amoura à Mourafa sorrima. Quand je vais donner 100%. 100%. à tofa kobri na gana meni à 25%, filles, sorry, ma. Ah ouais, actuellement, sorry, à 75%. Les 75%, il ne peut pas payer. Ce bandit de Mamadi Doumbouya, ou les falais. Il faut payer les 75%. Il faut payer les 75%. 11 ans de règne du pouvoir du président Fakonde. Ebola, Covid, tout. C'est-à-dire, bandit noyé. Moi, ça me fait mal. Quand quelqu'un vient, hey, Mamadi, Demaro, il faut respecter Mamadi Doumbouya. Vous avez de la chance. Hein? Mon éducation ne me permet pas d'insulter. Omo woyemano je suis somama direct masona, omu woyembe. Regardez le président Wakanda, Mada Dieu, Dieu quand Dieu aime quelqu'un, tu, il y a certaines choses, ça ne te dit absolument rien. Tout ce que ces gens-là ont fait, mais malgré tout. Malgré tout, le président Alpha quand il parle à ses militants, c'est avec le sourire. Parce que quand tu te reproches de quelque chose, Fende de nous Ido idro-romane, Mais le président Alpha il ne se reproche de rien. Regardez le temps. Mamadi Dumbuya, abrasa kenema, Vous avez écouté Djani Alpha Koro. Birimbarato son coup d'état, troisième mandat Femara, Tore Femara, bandit, narco, et un coup d'état à Et président Alpha Konde, il et flanquer mes réaurés, que non, que démocratie. Amara, quel diplôme Dans le Les balala. Un tapissier comme ça. Il y a une crâne rasée. Un trait comme ça, da. hein Gendarme, ne M. Falamans de la Guinée, des tons vides, comme les badoro de ma langue. La Guinée armée matoto, Respecte totou. Respect Et nanana, ma présidence. Bandit ma langue mène avec des mercenaires. Parlez-moi V. Grâce à qui Ça a été rénové. Président Fakonde. J'ai dit mercenaires de la France. Et moi, je suis un intérêt bien fait Et sous France, il Regardez l'ambassadeur voleur de vin. Ambassadeur Mounetti. a fomba si y'a bamako l'omissétié. Nammounetti. Mounetti nous mounetti na walimba. Parce que lui aussi, c'est un voleur de vin. On a consul Hong Kong. Il ne peut pas aller dans les pays asiatiques. C'est seulement en Afrique que la France peut envoyer ce genre de personnes. Des narcos comme ça. Mais allons-y le vin. Vous n'avez rien compris. C'est que les forces vivent, souvent, vous déconnez. Quand vous voulez appeler à des manifestations, il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. Zérekouré, Birimini, Kankamini, Farana, partout, toutes les préfectures de la Guinée. Bélima, si vous voyez que les bandits ils prennent des gendarmes à Mamou, Kindia, envoyés à Conakry, des policiers, des équipements, c'est parce qu'ils savent que c'est Conakry, vous, vous choisissez chaque fois. Quand vous prenez, c'est-à-dire vous dites sur l'étendue du territoire, vous allez voir tout de suite là, ils seront démembrés. C'est tellement facile de faire partie ce bandit, ce narco aujourd'hui. Les Guinéens dans leur majorité, si on n'avait pas donné le temps à ce bandit, mais il a eu suffisamment de temps. Il perturbé actuellement. Il n'est perturbé. Vous avez écouté leur premier ministre guignol. Que, oui, on va aller au dialogue. Il n'y a pas de préalable. Pré préalable, il n'y a pas de préalable. Regardez-moi un guignol comme ça. Gomou, si ce n'est pas Mamadi, toi, tu peux être premier ministre de quel pays? Il est Gros, grand, bête. Si ce n'est pas Mamadi, toi, tu peux être premier ministre de quel pays? Tu as diplôme que qui? En Guinée, là. Ils vont vous mettre devant un concours. Toi, Gomu, tu peux dépasser qui Que non, il n'y a pas de préalable. Vous voyez aujourd'hui, la transition, c'est politique. Les partis politiques, qui représentent 90% de l'électorat guinéen, vous voulez les piétiner. Que non, il n'y a pas de préalable. Oui, vous attrapez les gens. Personne ne doit critiquer. Autant dougou qu'au premier ministre. Omar Falako, nous, on est sur la défensive maintenant. Et sur l'offensif. n'a défensif, ma sonade. Hein? Dibor, ça appartient à tout le monde. Mamadi a pris les armes. Il n'a pas consulté quelqu'un. Il n'a pas respecté la loi. Et vous voulez que les gens vous respectent Autant qu'elle est au Coréna-Obira. Autant qu'elle est au Coréna-Obira. Mamadi a respecté quelle loi quand, en faisant le coup d'État Et vous voulez que les partis politiques, là, vous parlez de loi. On ne doit pas manifester. Mamadi, pourquoi Mamadi Doumbouya n'a pas respecté les lois quand, lorsque le président Fakonde était là depuis longtemps. Depuis longtemps, le palais Mohamed 5, on aurait déjà rasé ça. Un bandit comme ça. Vous avez cru que la manipulation, ça pouvait aller. Moussa Moïse, regarde tes communicants, ils sont fatigués maintenant. Vous avez vu les chantiers du président Fakonde. Un moment, vous rentrez sur Facebook, les petits communicants. Oh, Mamadi, ils sont en train... Barataga, donnez de l'argent aux enfants. Je vous ai dit, les petits, là, les communicants de l'UFDG, <rire> qui sont avec eux, là, du RPG, réclamez de l'argent. Vous voyez, pour nous, là, on le fait par conviction. Personne ne nous paye. On le fait avec nos maigres moyens. Personne ne paye nos passes. On le fait par conviction. C'est pourquoi, chaque jour, on fait des vidéos. On ne nous paye pas. Si on était... ça à dire si on nous payait pour le faire, si on ne nous payait pas, on n'allait pas faire de vidéos. Mais regardez Moussa Moïse, DCI, avec des milliards, mais vos communiquants, ils sont fatigués. Nous, c'est ce qu'on veut. parler les chantiers-là, c'est ce qu'on veut. Et nous aussi, on va venir accompagner. Pourquoi vous êtes fatigués de, de montrer les chantiers maintenant Pourquoi dans ces deux jours-là, vous êtes un peu fatigués Montrez les chantiers. Vous en la Vos ministres sont sortis. Montrez-moi un contrat qu'ils ont signé pour le développement de la Guinée, à C'est le gouvernement du président Fakonde, le docteur Kassori, Quand il sortait, les marchés, les grands chantiers. Autant dougoulé, menteurs que vous êtes. Vous pensez que vous pouvez venir berner. Vous avez cru eh, pouvoir tourner la page du président Fakonde, tourner la page de Sidia, tourner la page de Seludale. Comme ça, on peut se comprendre. On sait se comprendre. Et vous, si vous. Ça même, je ne vais même pas dire. Parce que quand je vais dire ça, le bandit ne va pas dormir tout de suite au palais. Il va tomber malade. Il y a certaines choses, moi-même je commence à avoir pitié du bandit aujourd'hui. Tu dis que tu es le président, tu ne peux même pas te promener. Tu es toujours, c'est comme un prisonnier. <rire> tu ne peux pas voyager pour aller en Europe. Tu ne peux pas voyager pour aller en Asie. Tu ne peux pas voyager pour venir aux états unis Tu es toujours dans ton palais là-bas. Eh? Non, là il m'a dit trop une idée. Non, tu souffres. Tu dis que tu es président. Regarde le président Fakwondi. Un peu seulement, il va chercher les marchés pour la Guinée. Un peu seulement, s'il veut se défouler, le président marche. Tôt le matin, avec ses gardes, il marche à Kaloum. Ça, c'était le président. Mais il est un bandit. Depuis on a parlé de l'Abbé là aussi. On a informé tout le monde. Tout le monde. Il voulait faire une visite surprise au Fouta. Comme il a fait pour se recruter. Vous n'avez pas vu, on a lancé à Kanka Je vous dis, c'est un bandit. Il n'y a pas plus peureux que ce bandit là. Il faut annoncer. C'est de quelqu'un tu le président. Il faut annoncer. Vous êtes là à humilier les gens. Autant La vie des Guinéens avant le 5 septembre et maintenant. Vous avez rendu les gens misérables. Les commerçants guinéens. Vous êtes venus détruire les, ceux qui vendaient les médicaments. Ça dit, ils le font avec la méchanceté. La pire des méchancetés. On laisse les commerçants, des Guinéens qui ont de l'argent, qui vont acheter des marchandises. Plus de 200 conteneurs. Si vous ne voulez pas que les gens vendent les médicaments, pourquoi les laisser prendre l'argent des milliards et aller acheter des marchandises à l'étranger Et venir par haine détruire cela que parce qu'ils soutiennent des leaders politiques. Vous détruisez ces médicaments des milliards et des milliards. Si vous avez dit, ok, ça là, on n'importe plus maintenant. L'argent qu'ils ont pris pour aller acheter les médicaments dans d'autres pays, investir dans d'autres pays, ils pouvaient prendre cet argent pour investir dans d'autres choses mais tellement que vous êtes méchants. Vous êtes remplis de haine. Vous avez détruit combien de contenu Et en plus, les traites, ils prennent les médicaments qui sont bons, ils vont les vendre dans les pays limitrophes. Vous pensez que Allah Subhanahu wa Ta'ala va avoir pitié de vous. Vous voyez, Bala, dans ces deux jours-là, il n'est pas bien portant. Wallah, il n'aura pas la paix. L'argent de ça, là, il va mettre dans son ventre, son corps. Là. Wallah, il va payer. Parce que c'est Aram. Parce que c'est du péché. Wallah, oh Dieu ne peut pas. Ça dit, vous ne pouvez pas être heureux. Vous êtes si méchant. Et vous parlez tout le temps. Non, le président Alpha Condé, il n'a rien à voir. Maman dit Dumbuya, il n'est pas contre le président Alpha Condé. Et on entend Charles Ouret se flanquer, nous parler de, de, de mandat d'arrêt. Hein? Ça dit, Charles Ouret, il s'assoit, il se flanque, il parle de mandat d'arrêt. Ça dit, quand ça les arrange, c'est bon. Quand ils vont en Haute-Guinée, non, le président le maman mamadie, de la manière dont vous avez aimé, le président le il faut aimer mamadie comme ça. Tellement qu'il y a eu un Le président le Faconde, il y a Ouletambara, un tambara de Oulet. Il a un Il et nous après président il était condamné trois mois. Na C'est fini. Et là, celui-là, là encore. La haine qu'ils ont contre lui aussi. <rire> Et moi, souvent, quand je vois certains communicants de l'UFDG parler, Hé, hey, RPG, ils nous ont fait ça. Nous, là, on ne peut pas. OK. Mais soutenez Dumbuya, on va aller. Mais okay, ce n'est pas fini. Quand tu dis, OK, tu étais opposé à, au RPG. Mais Mamadi Dumbuya, là, lui, il n'écoute même pas. La pire des humiliations, c'est quand tu prétends devenir président dans un pays. On vient, on te fait sortir dans ta maison. On, te, on rase ta maison. Regardez, il y a combien d'écoles aujourd'hui qui ont besoin d'être euh, rebâties. Ils ne l'ont pas fait. Mais tout simplement, la haine qu'ils ont contre Céloudal. Mais vous n'avez pas compris. C'est ce que je vous ai dit concernant les commerçants. Là. Ils ont dit que les commerçants, c'est eux qui financent la Céloudal. Donc, il faut les détruire pour ne pas que ce gars. Mais comme si vous n'avez pas compris, là. vous pensez que votre ennemi, c'est le RPG. Continuez. Moi, je vous ai dit la politique, ce n'est pas avec l'émotion. Depuis le début, depuis le début du coup d'État, malgré que oui, d'autres étaient contents. J'ai insulté quelqu'un parce que je vous avais dit vous allez revenir à la raison. Si d'autres n'ont pas compris là, continuez. Continuez. Continuez à bien parler de ce bandit là. On vous a dit vous serez opposé au RPG politiquement quand il y a élection. Mais nous ne sommes pas des ennemis. L'ennemi aujourd'hui c'est celui qui est en train d'affamer les Guinéens. 14 000 personnes à retraite. L'ennemi aujourd'hui, c'est celui qui est en train d'arrêter les gens. N'importe comment. C'est lui. L'ennemi de la Guinée, c'est celui qui a pris les armes pour tuer la garde présidentielle le 5 septembre. L'ennemi de la Guinée, c'est les narcos qui sont là aujourd'hui dans le pays, en train de faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas RPG, ce n'est pas l'UFDG, ce n'est pas UFR, ce n'est pas le FNDC. Tous ceux-ci-là ne prennent pas les armes. Ils se parlent, ils se critiquent. Mais celui qui a pris les armes pour venir tuer des Guinéens, Celui qui a payé des mercenaires pour venir tuer des Guinéens, Celui qui a fait disparaître de corps le 5 septembre, c'est lui l'ennemi de la Guinée. Donc, euh, arrivé à un moment donné, euh, il, faut faire des, il faut souvent faire des sacrifices. Quoi. Il ne faut pas accepter tout le temps la haine entre le RPG et l'UFDG. Le 20, mobilisons-nous. Autoroute, on dit souvent, c'est le fièvre du RPG. Mais la dernière fois, le 9, les gens se sont manifestés. Malgré que y a eu le report, cette fois-ci, Beibo via Beyebo. Koneka Demenu Matoto, Yimbaya, Taneri, Antala, Sangoya, Tombolia, Dapompa, Beibo Moi aussi qui blab via Fola Amara, Moubeoula, et Amara Kelatan, Asinta Abonta. Moi aussi quand la là, moi Amara, nala est-ce que le groupe de narco? Le Fendeouye? président qui a président qui a été nommé. Je ne sais pas si vous a a Anacro ou quoi Anacro m'a conseillé. Abramo ou quoi Anacro a généré. Ou wula ko ou kadim, ko ou si oui, ou bien oui, ou bien oui, le bien Kone ou bien oui, ou bien Le 5 septembre. ma foi ma oui, ou bien oui, ma bien wula eh, eh Luceni, t'es Tara Luceni. Où y est Kalon? Où calon, Moi, mitani, Damaroto, Où le kaolo? Amaranala, moi, ukao lo. Où y ni lobby? damaroto kriefra, kata, kata, kata, kata, jumanfo yéno. via fola ou ma fene? Tellement que oui le connerofri, mais ou le conia divisé. Maintenant, que la monya kro, sur l'ombre, pari ou ma fene. Donc euh, c'était pour dire à mes parents Konyanke de se mobiliser, de ne pas tomber dans la manipulation de Amara le Guignol, ces traîtres qui sont là aujourd'hui. Djamfantelou. son papa était ici chef d'état major. De fait, je me lance à Pourquoi il n'a pas fait de coup d'état Hein Son papa était ici chef d'état major. Là, ça raconte a fait troisième mandat et consorts ici. Mais paix à son âme. Mais il n'a pas fait de coup d'état à compté. Son père a été fidèle. Mais eux, les traitent. Je n'en veux pas à son papa. Il a été fidèle à l'Ansana compté, Mais lui, le traite. Qui on l'a nommé directeur de l'école militaire. À son âge, tout fait pour eux. Mais des traites comme ça, là. Femi, il a la Allo, ala, ala. Atissa d'ala, Encore merci à tout le monde. Le combat continue, la mobilisation. Ce n'est pas pour l'UFDG, ce n'est pas pour le RPG, ce n'est pas le FNDC, c'est pour tout le peuple de Guinée. Il faut qu'on se débarrasse de ces bandits. Et tant que ces tonneaux tonovides, ces bandits sont là avec leur discours de refondation, la Guinée n'ira nulle part. C'est une honte pour notre République. C'est une honte d'avoir un narco, un bandit, un vaurien à la tête de la Guinée, qu'on a encore président. C'est pas une insulte, ça, pour l'élite guinéenne. Avec tous ces intellectuels qu'on a, ces tonneaux vides, ils prennent le pays en otage. Donc, euh, nous n'allons pas accepter, il faut que ces bandits la dégagent.